Eh bien, pour cette cinquième séance et dernière des équilibres, j'ai décidé de mettre euh, Sarvangasana, la posture sur les épaules. Sarvanga, ça veut dire épaules. Ça ne veut pas dire la chandelle. Hein. Mais bon, on dit la chandelle, mais en réalité, c'est la posture sur les épaules. Sarvangasana, posture des épaules. Il s'agit donc de monter les pieds et on est sur les épaules. J'ai préparé une chaise ici à la distance de mes jambes, vous voyez, sous le plateau pour pouvoir mettre mes jambes en alassane tout à l'heure, c'est-à-dire la posture de la charrue. Mais bon, ce n'est pas le plus important pour l'instant, c'est comment se placer pour la posture sur les épaules. Si on ne l'a jamais fait avec moi, n'essayez pas de le faire seul. Hein. Attendez d'être dans un vrai cours. Vous allez préparer une sangle de la largeur de vos épaules, car vous en aurez besoin tout à l'heure. Ensuite, vous posez vos épaules au ras des couvertures. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Pour avoir une épaisseur de... Presque 7-8 centimètres, pratiquement. Hein. Vous posez vos épaules au ras de la couverture, mais en laissant quand même un espace d'un pouce. Voyez, vous voyez, avec un espace d'un pouce, vous n'êtes pas tout à fait au bord. Vous étirez bien la nuque, puis vous renversez vos jambes et vous posez vos pieds sur la chaise. Et ensuite, la, la sangle, vous la mettez dans un bras, pour l'instant, et vous faites ce qu'on appelle l'ouverture des épaules grâce aux doigts. Vous croisez vos pouces, montez bien déjà les le bassin, vous croisez vos pouces et vous tendez vos bras, et là, vous passez sur une épaule pour ouvrir l'autre, vous voyez, je fais un petit mouvement d'aller-retour. Pareil avec un autre croisement de pouces, voilà, et là, mes épaules se dégagent bien. Ensuite, je mets ma sangle sur les coudes, et ensuite, j'ouvre mes avant-bras pour garantir encore une belle ouverture, ça me permet de monter. Ensuite, je mets mes mains Derrière les omoplates, et mes doigts sont horizontaux, au niveau quasiment des agrafes du soutien-gorge. Et ensuite, je monte une jambe, puis l'autre. Et là, je suis dans la posture de Sarvangasana, posture sur les épaules, dite également chandelle. Les gros orteils sont en contact, et vous poussez bien, vous écarquillez bien vos orteils, vous tendez vos genoux, vous ouvrez bien vos aines. Et vous rentrez le coccyx. Le regard intérieur est placé vers le sternum et vous essayez de vous grandir le plus possible. Poussez bien sur vos coudes. Bien, maintenant nous revenons, un pied, puis l'autre et là vous êtes dans ce qu'on appelle alasana. Vous croisez vos doigts, vous poussez vos mains vers l'avant et vous tenez la posture en rentrant bien le coccyx. Étirez encore votre dos. Ramenez bien les talons vers vous. Poussez vos aines vers le plafond, les aines internes vers le plafond. Puis, enlevez la sangle. Mettez vos mains sous le bas du dos, et amortissez le retour. Posez les mains vite sur le sol, évitez de revenir en catastrophe. Vous Reculez, vous posez toutes vos épaules sur le sol et vous êtes en Shavasana soutenu. Et là, vous pouvez vous décontracter. Au niveau du timing, Savangasana, peut être tenu entre 3 et 6 minutes. Il y a des gens qui se sentent bien, qui peuvent tenir plus longtemps. Et on a la entre 3 et 6 minutes également. Après, ça dépend du niveau. Si vous n'avez jamais fait cette posture, ne tentez pas de la faire. Détendez-vous et préparez-vous pour Shavasana. Et voilà. Ce sera tout pour ces séquences. Au revoir.